Bon début de semaine. J'espère que vous êtes prêts pour vous lancer dans cette nouvelle semaine qui s'annonce plutôt assez bien. Donc avant de commencer la semaine, moi j'aimerais partager avec vous euh, une astuce qui va vous permettre de facilement gérer votre contenu euh, si vous êtes sur une plateforme comme WordPress. Donc, Moi je tiens vraiment à vous partager cela parce que euh, bon, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas euh, comment se servir des atouts de WordPress mieux gérer leur contenu ou peut améliorer leur positionnement sur les moteurs de recherche. Donc je vais vous donner une astuce qui va vous permettre d'être en mesure d'optimiser votre contenu, euh, d'améliorer la qualité de votre contenu pour être en mesure de mieux vous positionner sur les moteurs de recherche. Et pour ce faire, je vais vous présenter mon écran. Vous allez être en mesure de voir en fait directement euh, une petite démo qui est explicative qui va vous montrer les étapes à suivre. Donc, avant de commencer, je vais aller euh, sur, je vais ouvrir en fait euh, un navigateur web et je vais vous présenter un peu euh, déjà, bon, du moins si vous êtes déjà euh, sur WordPress, je, suis, je parie que vous avez déjà certainement eu l'occasion euh, d'accéder à une interface comme celui-ci. Donc, la première chose que je vais vous conseiller, c'est d'abord installer une extension qui s'appelle Yoast SEO. Donc, c'est une extension vraiment assez intéressante dans la mesure où ça vous donne, euh, une euh, c'est comme une, une sorte de guide qui va vous permettre euh, de mieux améliorer votre contenu, la qualité et la quantité de votre contenu. Et si vous installez l'extension qui s'appelle Use, donc vous allez avoir, normalement, euh, après la configuration, vous allez être en mesure euh, de voir les, les, les signaux euh, sur n'importe quelle page de votre contenu que vous, que vous aurez créé. Donc, je prends un exemple simple. Ça, c'est un exemple de contenu que moi, j'ai sur mon site et ça s'appelle, bon, du moins améliorer la performance de votre site web en quelques étapes. Donc, et ici, vous allez vous rendre compte que si vous, si j'ouvre, bon, si j'ouvre, si je n'ai pas au début, j'ouvre, euh, par exemple, euh, le contenu là et à ce niveau, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux onglets. Il y a l'onglet SEO et il y a l'onglet Visibilité. Donc, l'onglet SEO vous donne des indications par rapport à ce qu'il faudrait améliorer sur le site pour que le site puisse avoir un meilleur positionnement sur les moteurs de recherche. Et l'onglet « lisibilité » vous donne des directives par rapport à comment améliorer la qualité de votre contenu pour que ce soit facile à lire. Donc, il sera donc question d'ouvrir déjà la partie, euh, commençons, commençons déjà par la partie « lisibilité ». Donc, dans la partie « lisibilité », il y a quelques recommandations comme euh, la voix active, il y a quelques recommandations concernant la longueur des paragraphes et quelques recommandations concernant le texte euh, de lisibilité, le pourcentage de lisibilité, les phrases consécutives, la distribution des interlignes et la longueur des phrases, et aussi les mots de transition. Donc, euh, généralement, lorsque vous avez accès à, cette, à, à, à ces différentes indications, ces indications, vous allez tout simplement vous référer aux couleurs qui sont là la couleur verte veut tout simplement dire que euh, cette, euh, cette section est bonne. La couleur jaune voudrait dire que ce n'est pas très bon, ou bien c'est plus ou moins bon, mais il faudrait encore améliorer. Et la couleur rouge signifie tout simplement que ce n'est pas bon. Donc ça veut dire qu'il il sera donc question de regarder en fait les indications de couleur pour être en mesure d'améliorer euh, le contenu. Et ici, par exemple, ici on me dit, dit voie passive, 12,1% de contenu sont en voie passive. Et comme recommandation, il faudrait que ce soit en dessous de 10%. Donc, il sera donc question de relire tout simplement le contenu et de se rassurer, de réduire la quantité de voix passive qui se trouve sur le contenu euh, dans le contenu pour se rassurer que ce soit en dessous des 10%. Et ici, on parle de la longueur des paragraphes. Donc, ici, on dit un paragraphe qui font euh, un maximum de 150 mots. Donc, comme recommandation SEO, il faudrait que le, le, la longueur du paragraphe soit en dessous de 150 mots. Donc, il sera donc question de réviser le contenu pour se rassurer que ce soit en dessous de 150 mots. Donc, et ça, ce sont d'autres paramètres, paramètres que vous, d'autres vous pouvez prendre en considération, comme, euh, texte texte lisibilité. Est-ce que la, c'est la cohérence, en fait, du contenu, euh, les phrases consécutives? Est-ce qu'il y a des phrases qui qui commencent à, à le même mot? Il faudrait donc, il faudrait donc travailler là-dessus. Et si vous cliquez sur l'onglet SEO, euh, si je clique sur modifier l'extrait, vous allez vous rendre compte, en fait, qu'il y a quelques recommandations. Ici, ça, c'est le titre, titre SEO. Ça, c'est le titre, en fait, de la, de la page. Ça, c'est l'identifiant. Et ça, c'est la meta description Donc, ce sont des informations qui apparaissent d'habitude euh, sur Google. Donc, si vous, quand vous allez par exemple sur Google et vous faites euh, des recherches, euh, vous allez voir, vous rendre compte qu'il y a généralement un lien, il y a euh, une, il y a aussi une description et il y a un cours résumé. Ce sont ces informations qui apparaissent ici. Donc, si j'ai plus sur « Analyser SEO », vous voyez là qu'il y a des recommandations qu'il faudrait fixer. Donc, pour ne pas vraiment… Euh, rendre la vidéo très longue moi je ne vais pas vraiment prendre le temps de euh, de le faire là, là dans la vidéo mais je vais tout simplement vous donner quelques indications qui peuvent vous permettre euh, de le faire par vous-même donc ici par exemple lorsqu'on parle de liens externes donc comme recommandation SEO il est généralement euh, bien d'ajouter à votre votre article un lien externe, cela vous te souvent dit quoi ça veut dire que si, vous parlez, si votre article parle de l'amélioration euh, de la performance euh, de votre site web donc, il sera donc tout simplement question de, de prendre un site de référence ou un site qui parle aussi presque du même sujet, un site où vous aimeriez peut-être référer euh, les, les, les lecteurs. Donc, je pourrais par exemple prendre un site comme euh, GTmetric qui a pour but d'améliorer la performance des sites. Et dans ce cas, je pourrais tout simplement citer ce site-là, euh, citer GTmetric comme étant l'un des sites à utiliser pour améliorer la performance. Bon, moi, je peux le faire pour vous ici. Donc, si, si je, si je veux citer GT Métrique, je peux tout simplement copier le lien et je viendrai dans mon contenu, je vais dire, euh, euh, bon, ça, c'est un exemple. Je vais modifier le contenu après, certainement. Euh, utiliser, par exemple, le GT Métrique. Ça, c'est un exemple. Et ici, je vais tout simplement ajouter mon lien GT Métrique là. Et lorsque j'ajoute mon lien GT Métrique, automatiquement, ça va corriger le problème de lien externe. Ici, maillage interne consiste à ajouter un lien interne à votre site Internet. Donc, ça peut être un lien pour rediriger vers la page de contact, ça peut être un lien pour rediriger vers la page des services et ainsi de suite. Donc, la longueur des requêtes correspond à euh, la longueur de la requête. Donc, vous allez dire, aucune requête cible n'a été définie euh, dans cette page. Donc, il sera, il sera donc question de définir comme un mot-clé. Donc, c'est quoi le mot-clé qu euh, par rapport à cette page-ci bon, Moi, je dirais certainement améliorer la performance. Donc, il sera question non de copier, améliorer la, la performance et de le mettre ici dans la requête réflexie. Et quand je mets là, vous avez, ça va résoudre le problème euh, de requête. Donc, ça, ce sont les différents paramètres. Il faut juste, juste prendre le temps de lire et de fixer les problèmes un à un. Et ce qui est bien avec Use, c'est que Use SEO, c'est que vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien pour avoir beaucoup plus d'informations directement à partir de leur site internet. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider et j'espère que cette astuce va vous permettre d'améliorer euh, la qualité de votre site internet et avoir beaucoup plus de visibilité sur les boutons de recherche. Donc si vous avez aimé la vidéo, euh, je vous invite à aimer, commenter et à partager. Et surtout, si vous êtes euh, sur des plateformes comme YouTube, euh, je vous invite aussi à, à, à aimer ma page. Détez surtout à chaque fois quand j'ai cette de petite de contenu, vous puissiez être en mesure euh, d'avoir une notification. Donc merci beaucoup et passez une excellente euh, fin de journée et surtout une bonne semaine. Alors, au revoir.